Par exemple, un jour, je me suis retrouvé face euh, à toute l'équipe euh, Yaourt France de chez Danone, euh, un des dirigeants de Coca-Cola, un des dirigeants de la Française des Jeux, derrière le film euh, qu'on avait fait là de Colin Et je disais des trucs et j'avais l'impression que ça allait être hyper provocant pour eux. Et ils étaient tous d'accord. Ils me disaient Ah ouais, ouais c'est vrai. Ouais. Non, et puis il y a ça aussi. Bien, ouais. Et puis, euh, non, et puis on pourrait faire ça. Euh... Ah non, mais nous on est complètement d'accord. Quand il m'arrive d'aller euh, faire des conférences euh, auprès de chefs d'entreprise, ou même de rencontrer des acteurs euh, politiques, euh, députés ou parfois ministres, euh, ils comprennent. Pour autant, pour une partie d'entre eux, c'est encore extrêmement compliqué de voir comment ça pourrait se mettre en œuvre.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 De compensation parce que. parce qu'on est malheureux, parce qu'on pense que c'est pas possible, parce que. parce qu'on se sent prisonnier d'un système où on est obligé de faire un truc qu'on n'aime pas pour gagner de l'argent parce qu'il faut bien gagner de l'argent. Faites la chose qui vous passionne, qui fait que chaque matin vous vous levez et vous êtes heureux comme je sais pas quoi et que vous avez envie de donner toute votre énergie pour le faire. Parce que à partir du moment où on fait ça,